Après un an et demi de répression qui conduit plusieurs anarchistes, Pouget, Malato, Louise Michel, à s'exiler à Londres, une amnistie permet au mouvement français de reprendre vie. L'activité militante s'exprime toujours et surtout par des périodiques. Le Libertaire réapparaît en 1895, fondé par Sébastien Faure et Louise Michel. Les Temps Nouveaux succèdent à La Révolte, toujours avec l'inamovible et persévérant Jean Grave. Enfin, le « Père peinard » entame une nouvelle série sous la plume alerte d'Émile Pouget. Pour bien montrer la cohérence des idées anarchistes, les mêmes militants en vue produisent toute une série d'ouvrages, en particulier dans la bibliothèque sociologique des éditions stock. Ce sont souvent des articles gonflés une première fois en brochure, puis revus et augmentés en volume. Pierre Kropotkin, toujours à Londres, car l'accès de la France lui est interdit, participe aussi à ce mouvement éditorial. L'ensemble de ces ouvrages forment un fond théorique solide et ancre dans bien des têtes les conceptions libertaires. Cependant, il faut constater le flou des moyens pratiques préconisés. En quelque sorte, les buts, une fois fixés, à chacun de se débrouiller pour les atteindre. La libre initiative et la libre entente entre les individus constituent la panacée en matière d'organisation. Malato parle bien timidement d'une fédération libertaire des ouvriers et paysans, idée malheureusement entravée dans son exécution par différentes causes, mais qui est tout à reprendre. Peu à peu, cependant, la nécessité naturelle de s'associer, ne serait-ce que le temps d'un congrès, revient à l'ordre du jour. D'autant plus que si les anarchistes avaient rejeté le besoin de tenir des congrès, ils ne dédaignaient pas d'aller perturber ceux des socialistes. Aussi, c’est avec quelques raisons que ceux-ci leur refusent l'entrée au Congrès de Zurich, 1893 et de Londres, 1896, en imposant comme condition de participation la reconnaissance du socialisme d’État. Un congrès anti-parlementaire est convoqué à Paris pour 1900. Plusieurs rapports sont rédigés à cette occasion. Le Congrès étant interdit, ils paraissent en article ou en brochure. Le groupe très actif des étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes de Paris publie ainsi un rapport sur la nécessité d'établir une entente durable entre les groupes anarchistes et communistes révolutionnaires. Un luxe de précautions y sont prises. Il y est déclaré que les auteurs ne visent « à aucune espèce d'organisation centralisée ni à aucune espèce d'autorité administrative ». Les groupes n'abandonneraient nullement leur autonomie dans la nécessaire union. Le but avoué est d'être en contact les uns avec les autres, d'avoir les adresses idoines et de correspondre ou éventuellement de se réunir. Suivent les raisons impérieuses de se lier. Rien de sérieux n'a été entrepris pour lutter contre la réaction. À des moments critiques, ils ont été obligés de s'adresser à des journaux bourgeois pour convoquer les libertaires. Des mésententes personnelles jointes au manque de liaison entre les groupements locaux ont entraîné parfois la décadence, sinon la disparition de certains mouvements nationaux. Nous faut quelque chose qui nous permet de nous mettre en rapport les uns avec les autres, entre les quartiers d'une grande ville comme Paris, entre les différentes communes d'un pays, ou même entre les camarades des différents pays, toutes les fois que nous pourrons en avoir besoin qu'on appelle la chose entente, alliance, union, fédération ou bureau de correspondance, le nom nous importe peu, mais ce sera toujours le commencement d'une organisation, nous dira-t-on peut-être, et cette organisation pourra aboutir plus tard à une centralisation. Les auteurs répudient ce danger d'évolution au nom de leurs principes libertaires. Le syndrome Marx exerce toujours des ravages et hante les esprits dès qu'on parle d'organisation c'est tout de même lancer le bouchon un peu loin et effacer des mémoires l'alliance bakouniniste. Dans un rapport postérieur, rédigé pour le même congrès interdit, Jean Grave commence par stigmatiser l'absurdité de ceux qui, sous prétexte qu'on a essayé jusqu'ici d'enrôler, de discipliner et de mener les individus en des systèmes hiérarchiques et centralisés que l'on décorait du nom d'organisation, nous avons vu parmi les anarchistes, des camarades affirmer que, ne voulant plus d'autorité, ils ne voulaient plus d'organisation. Ils constatent ensuite le manque de cohésion, lequel amène les anarchistes à tirailler un peu au hasard, sans lien d'aucune sorte, perdant ainsi une partie de leur force faute de solidité pour donner plus de suite à leurs actions. Il ne le déplore cependant pas, car il pense que ce n'est pas un si grand mal, parce que c'est la méthode des partis autoritaires de décréter l'entente, la fédération, en créant des organisations et des groupements qui avaient pour but d'assurer cette union et cette unité de but. Une unité de vue est irréalisable, ensuite elle serait funeste, parce que ce serait l'immobilité. C'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines idées que nous les discutons, et qu'en les discutons, nous en découvrons d'autres que nous ne soupçonnions pas. Il faut une grande divergence d'idées, de vues, d'aptitudes pour organiser un état social harmonique. C'est loin d'être une opinion individuelle, hein. elle est tout au contraire prépondérante à l'époque dans les milieux anarchistes. Malgré les satisfécites que Graves se décerne, le développement des idées anarchistes connaît alors une stagnation certaine, d'autant que le grand soir si attendu n'est pas arrivé. Pour se disculper de toute accusation de passivité, il devient plus commode de s'en prendre à l'ignorance de la foule, à l'abrutissement des travailleurs par l'État et les partis réformistes l'anarchie devient une conception élitiste. Grave parle des difficultés de se faire comprendre par la foule et de l'amener à nous et non de descendre à elle. Étrange évolution de l'anarchiste propagandiste à l'anachorète libertaire. Ultime argument anti-organisationnel de Grave, le danger représenté par la répression policière pour un groupe central. Il suffirait qu'il soit tracassé pour en disperser les membres et surtout entraver cet échange de correspondance que l'on veut créer. Compte tenu de la modestie du lien visé, l'inquiétude peut sembler disproportionnée. Avec Fernand Peloutier, nous avons affaire à une personnalité d'une tout autre envergure. Lui a les pieds bien plantés dans le sol social. Venu du socialisme à l'anarchisme, cela en 1892, en pleine ravacholite, il s'est complètement immergé dans des tâches syndicales. Il a eu une part prépondérante en particulier dans la fondation des Bourses du Travail, qu'il a su préserver de l'immixtion des politiciens guédistes. Dans sa célèbre « Lettre aux anarchistes » en 1899, il dresse un bilan sans complaisance du mouvement. Il constate qu'à la merveilleuse propagande par l'écriture anarchiste, on a pu opposer qu'une propagande agit des plus médiocres. Ce qu'il estime fort dommage car, à son avis, l'anarchiste a des ressources d'énergie et une ardeur prosélyte, pour ainsi dire, inépuisable. Ce que Peloutier demande donc, c'est le choix ferme par chacun de nous, à la lumière de sa propre conscience, d'un mode particulier de propagande, et la résolution non moins ferme d'y consacrer toute la force qui lui a été départie. Cela d'autant plus que le premier congrès général du Parti Socialiste venait d'avoir lieu et que les syndicats ouvriers y brillaient par leur absence, preuve de leur défiance envers le parlementarisme et l'utilité des réformes. Les réformettes et l'appétit de pouvoir d'état de maintes socialiste avaient fini par prendre le dessus, et ils adoptèrent la bonne habitude des cabinets ministériels. C'est pour cette raison que Peloutier affirmait que l'existence du parti socialiste est extrêmement précieuse, qu'il faudrait l'inventer s'il n'existait pas, tant sa morgue et son outrecuidance rendent haïssable à la masse corporative le socialisme politique. Suivez quelques lignes extrêmement pertinentes et actuelles sur le parti socialiste, qui ne sera pas seulement encore un parti parlementaire, paralysant l'énergie et l'esprit d'initiative que nous cherchons à inspirer aux groupes corporatifs. Il sera de plus un parti contre-révolutionnaire, trompant l'appétit populaire par des réformes anodines, et les associations corporatives renonçant, se confieront encore aux irréalisables promesses de la politique. Peloutier définissait ensuite de manière remarquable les anarchistes « proscrits du parti politique, parce que non moins révolutionnaires que Vaillant et Gued, aussi résolument partisans de la suppression de la propriété individuelle, nous sommes en outre ce qu'ils ne sont pas des révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif, c'est-à-dire des lois et des dictatures, y compris celle du prolétariat, et les amants passionnés de la culture de soi-même. Cette dernière affirmation était pour lui fondamentale, Complémentaire de la lutte économique, afin que la prise de conscience des ouvriers qui, après s'être longtemps crus condamnés au rôle d'outils, veulent devenir des intelligences, pour être en même temps les inventeurs et les créateurs de leurs œuvres. C'est là, à ses yeux, le rôle de l'anarchie. Quant aux syndicats, ils doivent semer dans la société capitaliste même le germe des groupes libres de producteurs par qui semble devoir se réaliser notre conception communiste et anarchiste. Notons aussi sa prise de position pour la grève générale, sur laquelle s'opère d'ailleurs la démarcation d'avec les guédistes et les socialistes politiciens. Pour lui, c'est le moyen par excellence de renverser la société d'oppression, se substituant donc au fameux coup de main violent ou au grand soir décisif. Succombant prématurément à l'âge de 33 ans, la lourde tâche qu'il s'était fixée y a contribué, Peloutier est le pionnier du syndicalisme révolutionnaire, lequel prend une grande extension avec la réunification des différents syndicats et de la Fédération des Bourses du Travail, au sein de la Confédération Générale du Travail (CGT). Suivant son exemple, bon nombre d'anarchistes y consacrent désormais le meilleur de leurs efforts. L'un de ceux qui s'y investissent le plus est Émile Pouget. Il est loin d'être un inconnu dans le mouvement anarchiste, on peut même dire que c'est l'un de ses fondateurs en France, puisqu'il le suit depuis 1879. Il participe au congrès de Londres en 1881, puis prend part à la manifestation de Louise Michel en 1883, transformée en pillage de boulangerie c'est en tentant de délivrer la bonne Louise des mains des Argousins qu'il est arrêté et condamné avec elle pour les faits. Après trois années d'emprisonnement, il reprend la cognée et crée en 1889 une publication extrêmement populaire, Le Père Pénard, réincarnation anarchiste du brûlot de la révolution française, le Père Duchesne, repris déjà une première fois en 1871 lors de la Commune de Paris. Pouget y démontre un sacré talent de journaliste et d'écrivain faubourien. Son langage cru et direct attire non seulement le succès auprès des lecteurs, mais également pas mal d'ennuis de la part des autorités à Pouget et aux gérants de la publication. Au cours de son exil forcé à Londres en 1894, Pouget fait la connaissance des trade unions anglais et se rend compte de leur capacité de résistance au capitalisme. Dès son retour en France, il se met à propager le credo syndicaliste. S'il y a un groupement où les anarchos doivent se fourrer, c'est évidemment à la chambre syndicale. Le problème est celui-ci, je suis anarcho, je veux semer mes idées, quel est le terrain où elles germeront le mieux J'ai déjà l'usine, le bistrot, je voudrais quelque chose de mieux, un coin où je trouve des prolos se rendant un peu compte de l'exploitation que nous subissons et se creusant la tête pour y porter remède. Ce coin existe-t-il Oui nom de Dieu, et il est unique, c'est le groupe corporatif. Bouget s'emploie à faire entrer les compagnons dans les syndicats. Certains y sont réticents, sinon hostiles. Car les grosses légumes feraient une sale trompette si les anarchos, qu'ils se figurent avoir muselés, profitaient de la circonstance pour s'infiltrer en peinard dans les syndicales et y répandaient leurs idées sans bruyance ni flafla. Payant de sa personne, il participe de plus en plus à la CGT, devient son secrétaire général adjoint et rédacteur en chef de son organe, La Voix du Peuple. Il contribue également à en définir la théorie et la pratique dans de nombreux articles et quelques brochures capitales. Son syndicalisme est d'une nette coloration libertaire. Il vise d'abord et avant tout la disparition du salariat et du patronat. La lutte est menée exclusivement sur le terrain économique, en opposition totale à la stratégie des politiciens guédistes de conquête des pouvoirs politiques. C'est d'ailleurs avec raison que le vieux James Guillaume voit dans la CGT la continuation de l'international fédéraliste et anti-autoritaire dans la tradition bakouniniste. Cette fois, enrichi par l'expérience de plus de 20 ans de militantisme anarchiste, Pouget développe avec ses compagnons une stratégie et une tactique claire et précises. Conformément à la devise de la Première Internationale, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. La stratégie repose sur l'action directe, en dehors de tout intermédiaire ou substitut de la volonté de lutte et de conquête des travailleurs. Celle-ci est fondée sur la valeur personnelle de chacun et par là elle fait véritablement œuvre éducative, de même qu'elle réalise une œuvre de transformation. Le prolétariat échappe ainsi à la condition de troupeau dont les dirigeants et les possédants sont les bergers. « Le bonheur ne se donne pas, il se conquiert et se réalise, dit l'action directe », affirme Victor Griffelès, un autre théoricien syndicaliste révolutionnaire, pourtant venu du blanquisme. Le principal moyen tactique adopté est la grève, gymnastique de révolte, soit partielle et locale, soit générale et expropriatrice. Dans les deux cas, elle n'est nullement spontanée mais mûrement préparée. La grève générale n'est pas envisagée comme totalement pacifique, la violence est pour ainsi dire inévitable. Aussi tend-elle à devenir révolutionnaire et insurrectionnelle, remplaçant ainsi le coup de main blanquiste et l'insurrection armée, conçue comme unique moyen de faire basculer le vieux monde. Sur proposition d'Émile Pouget et de Paul Delsal, le congrès à Toulouse de la CGT en 1897 approuve deux autres importants moyens de lutte ouvrière le boycottage et le sabotage. Le premier est une mise à l'index, l'interdit jeté sur un industriel ou un commerçant l'invite aux ouvriers de ne pas accepter de travail chez lui, et si c'est un commerçant débitant qui est boycotté, l'invite aux consommateurs de ne pas se servir à sa boutique. C'est également la possibilité de se défendre contre la rapacité des intermédiaires qui tentent de récupérer sur le dos du consommateur les améliorations obtenues par le producteur. Le label est sa contrepartie, car il respecte les conditions syndicales. Quant au sabotage, il est la mise en pratique de la maxime, à mauvaise paye, mauvais travail. Il frappe le patron au cœur, c'est-à-dire au coffre-fort. Toutes ces conceptions fondent le syndicalisme révolutionnaire, et marquent la prédominance des anarchistes à la CGT, de 1902 à 1908, au point que l'un des leaders CGTistes d'après, Lucien Niel, écrivit que la CGT avait cessé d'être un organisme corporatif pour se transformer en un parti ouvrier anarchiste. Boutades non dénuées de vérité, mais surprenantes si l'on examine la conception organisationnelle et le fonctionnement interne de la CGT. Ce qui frappe d'abord, chez les anarchistes et leurs partisans, majoritaires alors au sein de la Confédération, c'est le refus de tout démocratisme. Par exemple, au Congrès de Bourges, en 1904, ils rejettent la représentation proportionnelle proposée par les réformistes. Voyons comment Émile Pouget explique cette position a priori paradoxale. Les méthodes d'action de l'organisation confédérale ne s'inspirent pas de l'idée démocratique vulgaire. Elles ne sont pas l'expression du consentement d'une majorité dégagée par le procédé du suffrage universel. Il n'en pouvait être ainsi, dans la plupart des cas, car il est rare que le syndicat englobe la totalité des travailleurs. Trop souvent, il ne groupe qu'une minorité. Or, si le mécanisme démocratique était pratiqué dans les organisations ouvrières, le non-vouloir de la majorité inconsciente et non syndiquée paralyserait toute action. Mais la minorité n'est pas disposée à abdiquer ses revendications devant l'inertie d'une masse que l'esprit de révolte n'a pas animé et vivifiée encore. Par conséquent, il y a pour la minorité consciente obligation d'agir, sans tenir compte de la masse réfractaire, et ce sous peine d'être forcée à plier les chines, tout comme les inconscients. D'ailleurs, selon Pouget, la masse n'a pas lieu de s'en plaindre, car aussi amorphe soit-elle, elle est tout de même la première à bénéficier de l'action de la minorité, alors que les militants ont droit à tous les dommages de la lutte, étant souvent les victimes de la bataille. A l'inverse du suffrage universel qui donne la direction aux inconscients, aux tardigrades ou mieux à leurs représentants, et étouffe les minorités qui portent en elles l'avenir. La méthode syndicale aboutit à un résultat diamétralement opposé, l'impulsion est imprimée par les conscients, les révoltés, et sont appelés à agir, à participer au mouvement, toutes les bonnes volontés. La représentation proportionnelle se justifie davantage car elle permet à ces minorités de se manifester. En dépit de ce refus de tout démocratisme, la structure et le fonctionnement organisationnel de la CGT sont tout ce qu'il y a de plus démocratique et fédéraliste. Constituée de deux sections, les fédérations corporatives et les bourses du travail, elle est dirigée par un comité fédéral qui réunit les délégués de chaque organisation adhérente. Délégués révocables à tout moment car ils restent en contact permanent avec le groupement qui les mandate. Le congrès est l'instance souveraine. On y vote par mandat non proportionnel aux effectifs de chaque corporation ou organisation adhérente, mais par groupement. C'est le refus du démocratisme souhaité par les réformistes majoritaires en effectifs, mais minoritaires en organisations représentées. Le Congrès entérine ou non les rapports des responsables qu'il a chargé d'assumer plusieurs activités le secrétaire général, son adjoint, la rédaction de son organe, la voix du peuple et autres comités et commissions. Ces responsables consacrent tout leur temps à leur activité, ils sont rémunérés, très faiblement d'ailleurs, on les appelle des permanents. On peut y voir la résurgence du courant anti-autoritaire de la Première Internationale, et même, sous un aspect informel, de l'Alliance Bakouninienne, incarnée cette fois par les anarchistes qui assument la direction de la CGT, sans être pour autant organisés spécifiquement. Après une parenthèse de 30 ans et les errements de la propagande par le fait, l'anarchisme opère un retour à ses racines proudhoniennes et bakouninistes, réussissant enfin à se débarrasser du syndrome Marx si inhibant jusqu'alors. Est-ce que cette intervention des anarchistes sur le plan économique et social suscite-t-elle l'unanimité dans leur rang Nullement, loin de là, comme nous allons le voir.